worsening mm -hmm. mm -hmm. Je ne prends pas fier. L'amour, c'est que je pensais pour toujours Maintenant je me suis trompé. c'est pas grave je le sais Tu voulais tellement plus que ce que je pouvais t'offrir Mentalement, pour moi, je sais que souffrir oh, si je me donnais Tout seul, tout seul. Faut que je j'allais toi de ma vie, je jure, je te jure, y'a que toi je me confiais, j'aurais pas dû en vrai, j'aurais pas dû en vrai, mais c'est pas grave, j'apprends, j'apprendrai du passé, et c'est vrai, tu voulais tellement t'embrasser. Et j'ai attendu tellement.